O, ou bien la foi Oui. Ok. Ok. Que bon Dieu panier au malheur. Que bon Dieu panier au effacements sur le plan physique. Que bon Dieu, faut continuer à vivre sur Terre toujours. Alléluia. Parce que ça, pour moi, bon fait avant, là, pourquoi faire ça ta pas ta cause vrai mais zion pas fermé avant l'heure que bon Dieu fait pour que bon Dieu fait au cadre notre puissance dans notre action, pour détruire l'esprit qui vient le fin avant l'heure et dans la famille ou, ou de bal réponse ou de détruire complètement que la puissance du Saint-Esprit de Dieu on fait la vie qu'il fait le beau Colib. Colib. lib, lib libner, lib, lib. On bat tout esprit démoniaque. On bat tout esprit mort Au nom de Jésus. Il devient pour disparaître sous la terre. Au nom de Jésus. lib. Au nom de Jésus. On bat esprit démoniaque. Au nom Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Vous devez libérer complètement. Oui. Oh yes, Vous devez libérer complètement. Complètement. Complètement. complètement. Oui. Alléluia. Complètement parce que la caille bon Dieu. Donc vous saisissez les demandeurs n'en fait pas vous Parce que la caille bon Dieu. Alléluia. Parce que la caille bon Dieu. Alléluia. dans invisible. Ça veut dire première fois là, d'accepter Jésus comme sauveur personnellement. Parce que beaucoup de deuxième tomber soti bagarre, sorti sur moi sorti sur moi deuxième fois me tomber bagarre sorti sur moi jusqu'à ce que me t'ai marché sur allé sous pied ça même toujours sortil, malgré me toujours que ben dans la prière toujours allé, toujours une angele de toi ça là pas très moi toujours voilà même genre des même gens des amis m'ont commencé fête là et ben la une fête nette alléluia au nom de Jésus et me déclarer tout esprit hmm. Qui te habité dans le corps hey. Que vous ne faites pas Ce n'est hey. pas bon dire que vous mettez le don Je vous depuis aujourd'hui. Hmm. Que vous recevez un lavement spirituel yes. well. Dans le corps dans le hmm. Alléluia Que la maladie ne pas exister dans le corps Que la maladie ne pas dans Que maladie pas exister de de de de oh, moi béni aujourd'hui Que vous libérez totalement. Lip. Au nom de Jésus, qui est Au nom de Jésus. Donc, je me déclare. Je me déclaré Que tout ce que tu as dans vie, Que tu peur, Nous effacer. Au nom de Jésus. Effacer. Au nom de Jésus. Et me déclare, Que libre dans le corps, Dans l'esprit, Dans l'âme. Au nom, Au de, Au nom Jésus. de Jésus. Alléluia. Allez, viens avec demoiselle Votre, monsieur. Venez avec demoiselle monsieur. Qu'on y a moi déclaré. Tout esprit impur. Esprit sale. Esprit ruisé. sorti, Sortis. Au nom de Jésus. Sortez la comme ça. Tu es libre. Tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia libre on l'a qui est t'es à et ou pas qu'il doit mettre ta là Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sorti dans le corps, Le Libre. Libre. Libre. Libre. Ça, c'est le sang rouge de Jésus-Christ de Nazareth. Qui tombait dans le corps, là. Le sang rouge de Jésus-Christ. De Nazareth, vous être libre, correctement. Yes, libre, correctement. Libre. M'balo ma fille. Qui sont tes sentis vin là? Qui sont senti sentis vin là? Hein? Esprit rusé Esprit, oui, mission finie encore ça. Au nom de Jésus. Mission finie. Ou force encore. Mission finie. Il libère une pour toutes. Il libère une pour tout. Il libère une fois pour toutes. Foi tout. foi tout. nous dit Au nom de Jésus. Tout le monde est levé capé. Tout le monde est levé capé. Missy, messieurs, relax. Come on, come on, come qui petits ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est de qui là ce qui est-ce qui est-ce Non. est-ce qui est-ce qui est-ce bon est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce Ah, bon. est ah, moins que vous venez là. Je ne sais pas si je dis pas que je viens là. Je ne vais pas grandir. Esprit. Non, c'est ça, vous avez vu. Esprit oui, c'est. Sorti comme ça. Pa! Sorti! Sorti la con ça! Sorti la consacre! levez mais pour famille ou qui Les mot famille. Si ce n'est pas l'évangile, vous avez causer. Vous avez causé. Vous connaissez ces hommes, il faut avoir vie. Je vous rappelez. Seigneur, je vous une grâce spéciale. Yes. ça sont ça son bouteille cinq non même Amen. le sang oui de Jésus Christ de Nazareth non même là hein? on libère. au nom de Jésus Christ de Nazareth Qu on libe on au nom de Jésus Christ de Nazareth alléluia libère <laughs> yes. Woo.